Gazette mathématique, la Gazette mathématique numéro 5 du mois de mai 2014. J'ai trouvé pour vous un joli problème de maximum et de minimum. La version en roumain se trouve ici. Determinați cea mai mică valoare a expresiei x est un număr real. En français, déterminer la plus petite valeur de cette expression quand x parcourt le nombre réel. L'expression dont on cause c'est E de x est égal t de fraction 5x carré moins 10x plus 7 sur 2 x moins 4x, plus 3. Il s'agit donc de fraction algébrique. Ce n'est pas une fraction numérique, c'est une fraction algébrique, parce que numérateur et dénominateur sont deux polynômes de degré 2, dans ce cas-là. Trouvez donc la plus petite valeur de cette expression quand x parcourt les nombres réels x appartient à l'ensemble de réels. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour trouver la plus petite, éventuellement la plus grande valeur de cette fraction Comment la transformer afin que ce problème soit résolu Qu'est-ce qu'on peut creuser ici 5, 10, ça c'est le double. X carré. Je crois qu'on peut écrire ici, si je mets 5 en facteur. X carré moins 2X. 5 fois 2, 10X. Et euh, qu'est-ce qu'il faut rajouter ici X carré moins 2X plus un nombre fait que ça fasse joli, le carré de quelque chose, carré moins 2x plus 1, ça sent une altère remarquable. x fois 1, 5 fois 1, 5, il faut rajouter 2, 5 fois 1 plus 2, ça fait 7, j'ai corrigé ce que j'avais fait ici. Et bien sûr, ça c'est la clé, donc, dénominateur 2, facteur 2, vous avez deviné, x carré moins 2x, mm -hmm. 2 joues plus 1, 2 fois 1, 2, plus 1, que ça fasse 3. Bien, donc ça c'est égal à 5 facteur de x moins 1 au carré, plus 2 sur 2 facteurs de x moins 1 au carré, plus 1. Merci, l'identité remarquable. Pour simplifier, je vais noter x moins 1 au carré égale t. Et bien sûr, t est supérieur ou égal à 0 pour n'importe quel x, parce que c'est un carré. Donc e de t, changement de variable comme on dit, est égal à 5t plus 2 sur 2t plus 1. Et encore quelques manip, quelques astuces. Je peux écrire, je veux diviser, entre guillemets, diviser ça par ça, hein, ça fait 5 demi, 5 demi hein. si je fais abstraction de t. Allez, 5 demi fois 2t plus 1, et pour corriger ce que je fais ici, il faut soustraire, vérifions, ça fois ça, ça fait 5t, c'est bon 5 demi fois 1, ça fait 5 demi. Jusqu'à 2 entiers, ben, il faut soustraire 1 demi. 5 demi moins 1 demi, ça fait 4 demi, c'est-à-dire 2. Et donc ça s'écrit tout simplement 5 demi moins. Vous voyez, ça divisé par ça, ça fait 5 demi. Et moins, ça divisé par ça. 1 sur 2 facteur de 2t plus 1. Et je crois que c'est gagné. C'est gagné. Euh, j'ai trouvé, au fait, euh, qu'est-ce que j'ai trouvé ici Attends voir, attends voir, qu'est-ce que j'ai trouvé ici ouais, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Prenons le taureau par les cornes. Je sais que t est supérieur ou égal à 0. Pour toutes les valeurs de x. Donc, 2t est supérieur ou égal aussi à 0. Donc, 2t plus 1 est supérieur ou égal à 1. J'ai rajouté 1 dans les deux membres. Donc, 2 fois 2t plus 1 est supérieur ou égal à 2. J'ai multiplié par 2 je suis arrivé à comprendre que ce dénominateur est supérieur ou égal à 2. L'inverse, c'est-à-dire 1 sur 2 facteurs de 2t plus 1, l'inverse de ce nombre est inférieur ou égal à 1 demi. Ça, c'est plus grand que 2, donc l'inverse c'est plus petit qu'un demi. Avec le moins devant, moins 1 sur 2 facteurs de 2t plus 1 est supérieur ou égal à moins 1 demi, parce que j'ai multiplié par moins 1. Et donc, toute notre expression, toute notre expression, parce qu'il y a 5 demi qui est devant, je rajoute cette demi, je rajoute donc 5 demi, 5 demi moins 1 sur 2 facteurs de 2t plus 1, Super égal à 5 demi moins 1 demi. Je répète, ici, dans les deux membres de cette inégalité, j'ai additionné 5 demi. Et comme ça, constaté dans le premier membre, j'ai rien d'autre que E de t, notre expression Et à droite, 5 demi moins 1 demi, 4 demi, c'est-à-dire 2. Qu'est-ce que j'ai trouvé Qu'un autre fracteur écrite sous cette forme-là est supérieur ou égal à 2 supérieur ou égal à 2 autrement dit 2, c'est le minimum le minimum de cette expression quand s'obtient 2 quand bien sûr le t a la valeur la plus petite c'est-à-dire 0 donc t est 0 quand x égale 1 donc pour x égale 1 l'expression e c'est minimal égale 2 voilà, résolu le problème de trouver la plus petite valeur de cette expression. Je répète, l'expression est minimale pour x égale 1 et on obtient comme minimum la valeur 2. Je me suis aussi posé le problème, est-ce qu'on va trouver une valeur maximale pour f de x ou pour e de x j'ai renoté notre expression f de x. C'est une fonction de x, bien sûr. Ça, c'était notre expression. Alors, j'ai additionné, soustrait 5,5. Regardez l'astuce. Le 5,5, ,5, le fameux 5,5 ,5 de tout à l'heure. 5,5, je le garde. Et je soustrais de cette fraction 5,5, ici. C'est deux choses. Alors, même dénominateur. Ça, je multiplie par ça. Et ça, je multiplie par ça. Et on y va. 5x fois 2, ça fait 10x. Moins 10x fois 2, moins 20x. 7 fois 2, 14. Ça fois ça, attention, moins, moins 5 fois 2x, moins 10x. Moins 5 fois moins 4x, plus 20x. Moins 5 fois 3, moins 15. Les termes se réduisent. 10x carré moins 10x carré, moins 20 plus 20x, 14 moins 15, moins 1. Et nous voilà, f de x, ou e de x, est égal à 5 demi ,5 moins tout ça. J'ai refait apparaître ici le carré de x moins 1. Qu'est-ce qui se passe ici f de x égale demi 5 ,5 moins 1 sur 4 fois x moins 1 au carré, plus 2. Mais cette expression, je rappelle, x moins 1 au carré est toujours positif, ou nul. Bien sûr, c'est nul quand x égale 1. Donc ce dénominateur est toujours positif pour tout x. Cette fraction est toujours positive. Donc on soustrait, regardez ce qui se passe ici, on soustrait de 5 demi, on soustrait un nombre positif. Autrement dit, tout ça est supérieur à 5 demi parce qu'on soustrait de demi 5 ,5 un nombre positif. Et bien sûr, ce nombre positif, euh, bah, il peut avoir différentes valeurs. Pour des x très très grands, là on passe dans la, le côté analyse, pour des x très très grands, ce dénominateur devient très très grand, cette fraction devient très très petite. Autrement dit, cette expression s'approche de demi 5 ,5 sans jamais y arriver. La valeur maximale de f n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment. demi, 5 ,5, comme on dit en première, c'est la limite. La limite quand x tend vers plus ou vers moins l'infini. Comme on constatera avec la solution bulldozer dérivée de première. Alors... Si f de x égale 5x carré moins 10x plus 7 2x carré moins 4x plus 3, calculons la dérivée pour trouver le maximum et le minimum de la fonction f. Selon la formule archi connue, on dérive le numérateur 10x moins 10 fois le dénominateur non dérivé 2x carré moins 4x plus 3 moins le dénominateur dérivé 4x moins 4 fois le numérateur non dérivé. 7 x carré moins 10x plus 7. On développe sur, bien sûr, le dénominateur au carré. 2x carré moins 4x plus 3 au carré. Est égal, tout, tout ce qui est ici, c'est le numérateur développé. 2 fois 3, 6 termes, 1 corps 6 termes, 12 termes. Pas grand-chose comme les 12 apôtres. Ou les 12 coups de midi. 10x fois 2x carré, 20x cube. 10x fois moins 4x, ça fait moins 4x carré. 10x fois 3, 3x. Ça fois ça, moins 20x carré. Ça fois ça, plus 40x. Ça fois ça, moins 30. Les premiers citables. Les suivants, attention, il faut faire gaffe parce qu'on multiplie et puis on change le signe vu qu'il y a un moins devant. 4x fois 5x carré. 20x Cube, avec le moins, moins 20x cube. Ça fois ça, et avec le moins, ça fait plus 40x carré. Ça fois ça, 20x, 28x avec le moins. Et puis les trois autres, plus 20x carré, moins 40x, plus 28. Sur le dénominateur au carré, comme tout à l'heure, divisé par 2x carré, moins 4x plus 3 au cube. Et maintenant le plaisir de la réduction Opposé, opposé, opposé, opposé. 30x moins 28x, ça fait 2x. Moins 30 plus 28, ça fait moins 2. Sur le dénominateur, 2x carré, moins 4x plus 3 au carré. Bon, en passant, le dénominateur n'est jamais nul, hein. Je rappelle qu'il est deux facteurs de x moins 1 au carré, plus 1. Jamais nul, parce que ça c'est toujours positif, pour n'importe quel x. On constate, si je factorise par 2, que la dérivée a une seule racine, c'est-à-dire 1. Du coup, je peux très bien tracer, faire le tableau de variation... De la fonction f, voilà, voilà, donc x qui se balade de moins l'infini à plus l'infini, la seule valeur intéressante c'est 1. f' s'annule pour x égale 1, comme ça c'est une fonction affine, pour x plus petit que 1, f' est négative, pour x plus grand que 1, f' est positive, du coup f décroissante sur cet intervalle, croissante sur l'autre. Les limites aux extrémités, question terminale, terminal, 5,5. On faisait ça en première, mais bon, maintenant le niveau a bien, bien augmenté, donc on a fait un terminal. Les comportements sympathiques, pardon, asymptotiques. Et voilà le minimum, le minimum qu'on a retrouvé pour x égale 1, le minimum, c'est 2, comme on a calculé avec une solution avec beaucoup, beaucoup de peine, beaucoup, beaucoup de calculs, d'artifice artisanal. Voilà, solution bulldozer, autrement dit avec les dérivés. On constate que la valeur minimale, c'est 2 pour x égale 1, et que valeur maximale n'existe pas, autrement dit pour x très grand, positif ou négatif. La fonction s'approche tant vers 5,5. ,5. Mais les valeurs n'arrivent jamais à 5,5. ,5. Cette fonction n'a pas de maximum. On a introduit aussi cette fonction dans la calculette, comme vous constatez. Et on va appuyer sur graph, Et le voilà. Regraphe. Qui est drôle. La représentation graphique, c'est presque une droite. Sauf une petite turbulence autour de x égale 1. Régraphe. On va dire en terminale que la droite, y égale 5,5. C'est l'asymptote horizontale à la courbe présentative. Et la dernière fois. Ah, voilà. On peut dévoiler aussi la fenêtre. x min moins 50, x maximum 50, y min 1,5, y max 3. Et bien sûr, on peut introduire la fonction 5x carré moins 10x plus 7 sur 2x carré moins 4x plus 3. Et la fonction 5,5, ,5, juste la fonction constante, f de x égale 5,5. La fenêtre intéressante, c'est x min moins 10, x max 10, y min 2, y max 3. Et du coup, on a une jolie représentation, comme vous voyez ici. On va regrapher Voilà la fonction. Un minimum en x égale 1. Et puis, son asymptote horizontale, comme on dit en classe de terminale. Dernier plaisir. La fonction. Et son asymptote.